Nous sommes sur le campus Carnot de l'Université Jean Monnet. Nous allons partir à la découverte du Master COSI. Pour ça, j'ai la chance d'avoir à mes côtés le professeur Alain Trémaud. Bonjour. Bonjour. Alors, le Master COSI, déjà COSI, ça veut dire quoi Color in science and industry, c'est un master qui euh tourne autour des secteurs disciplinaires de la couleur dans des champs d'application multimédia contrôle qualité par exemple d'accord alors je crois que ce master l'université de saint etienne en est particulièrement fier parce que euh, vous avez reçu le label erasmus c'est ça oui tout à fait c'était euh, la première fois que ce label était décerné de la part de l'agence européenne et euh, en fait l'université a eu deux euh, masters labellisés la même année et ce master là cosy en particulier ouvrira dès 2015. Très bien, et eh bien on va les vous allez nous montrer quest ce que vous faites dans ce master. Oui, tout à fait. Nous sommes donc dans une salle de manipulation du laboratoire euh, Ubercurien ici. Euh, alors expliquez-nous, qu'est-ce que, qu que vous faites bah, Typiquement, donc, si je reviens sur ce master là, on, on travaille sur toutes les applications liées à la couleur. Donc typiquement vous avez un objet par exemple tel que celui-ci et vous voyez si j'appuie ici sur ce bouton là on va changer les conditions d'illumination et donc l'apparence de cette surface là va changer euh, ce qui en soi et peut être problématique dans un certain nombre d'applications imaginées en cosmétique ou dans le domaine du textile on va vouloir caractériser les effets liés à tous ces changements de paramètres ça peut servir sur des applications notamment pour des... tout ce qui concerne les impressions en 3d on sait que ça va Exploser. Ça, ça explose totalement et effectivement n'importe qui maintenant aimerait, souhaiterait pouvoir reproduire n'importe quel type d'objet ayant des, une, une surface assez complexe comme celle-ci, ayant des effets spéculaires, vous voyez ce qui, qui brille sur la surface ici, à partir du moment où vous voyez, vous faites une photo d'un objet n'importe où, n'importe quand, vous voulez le reproduire et toujours avoir la même apparence aussi bien sur votre téléphone portable que sur votre PC que sur une imprimante 3D. Alors, vous nous avez parlé du label Erasmus+, qui concerne votre, votre master. Est-ce que ça veut dire que vous avez de plus en plus d'étudiants internationaux qui viennent chez vous Vous rayonnez dans, dans le monde C'est indéniable. Alors, je, je pense que la première conséquence immédiate, ça va être au niveau des candidatures que l'on va recevoir euh, pour la rentrée de 2015. On s'attend à facilement au moins 500 candidatures venant du monde entier. Mmh. Euh, 500 candidatures, combien de places Bon, on va dire au plus 20, on va retenir 20 dossiers. 20 dossiers sur 500 Oui. D'accord, donc il faut être très bon pour arriver à rentrer dans la... Le... C'est l'objectif de, de, de ce label-là. Euh, on offre des financements très conséquents aux étudiants. Donc du coup, évidemment, ça draine un certain nombre de candidatures, mais il faut être... Tip top. Et ça permet de relever le niveau le, le, le niveau, on voit très clairement la différence. On a déjà ce type d'expérience et on voit très clairement la, la différence de niveau à l'arrivée. Du coup, alors les 20 élus qui vont réussir à effectuer votre, votre master, derrière, ils, concrètement, ils travaillent dans quoi Ils font quoi euh, je, je pense que euh, les entreprises vont se les arracher, parce qu'il y a très peu d'experts dans le monde dans, dans ces domaines-là. Donc c'est clair que l'Université Jean Monnet aura une avance dans ce domaine-là, mais aussi bien au niveau euh, national, local, qu'au niveau international. Ça veut dire que vous développez, vous, euh, des, des partenariats avec ce genre d'entreprise industrielle, du, du, du privé Oui, absolument. Et euh, l'Europe favorise ce type de développement partenariat entreprise-industrie et nous sommes parfaitement dans ce secteur-là. Très bien, merci en tout cas de nous avoir accueillis dans votre laboratoire. Je vous souhaite bonne chance pour merci. votre Merci, avec master plaisir. Cozy. Je vais vous accompagner. Merci.